Thank mm -hmm. you. Allô non, là, j'allais voter, là, en fait. J'allais voter pour Mélenchon. Quoi C'était quand Oh, merde, mais non Mais c'est Mélenchon qui est passé, du coup, non Qui Oh non mais non putain Ah oh, je suis con putain mais non Putain mais c'est quand les prochaines élections du coup là Oh bah ça va, j'ai le temps. Quand oh, tu vois ces bonhommes là, c'est incroyable mmh. comme Macron, il, il arrive en Grèce par rapport à la loi travail. Il dit qu'il va faire la guerre aux feignants, aux cyniques, aux extrêmes. Ouais, ouais, aux Français, quoi. <rire> Oh putain Quoi, quoi Ils sont en train de dire que putain Marine Marine Marine quoi elle, Marine elle dit que c'est la seule force d'opposition la la à l'Assemblée. La okay. seule force d'opposition à l'Assemblée. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, elle à l'Assemblée. Si, elle a dit ça et qu fait, et qu'ils vont déployer toutes ses forces contre la France. Non non non non non non non non. Toutes ah, ces forces ouais. de putain ouais. d'idées de racisme non c'est pas possible. Ils sont combien Ils sont moins 8 députés. 8 8 députés. 8. Ils sont au moins 8 députés. Oh mais ça va, 8 Ah oh, putain, il faut tout le temps flipper pour rien Oh les cons J'ai vraiment flippé mm -hmm. l'autre jour en allumant la radio. Je suis tombé sur euh, l'interview de Dupont-Aignan ouais. qui commence ouais, ça, à dire hein. « Ouais, Vauquier Marine, faut ouais. qu'on s'allie tous les trois, oh faut qu'on crée une vraie puissance à droite, un vrai truc. Euh... » Oh là là Waouh, t'imagines, c'est comme si Freezer Cell et Boubou, ils fusionnaient. Oh putain, le gros méchant que ça va faire ouais. Oh. ouais, ouais, ouais, on est dans la merde. Ah, ça va être chaud eh, hey. que Marine, elle veut plus que le FN soit le FN. Mais non, ils veulent changer de nom. Et je me demande comment ils vont s'appeler. Il bah, faudrait qu'ils voient avec Laurent Wauquiez. Ils vont peut peut-être pouvoir prendre le nom Les Républicains. <rire>